Troisième jour en Mongolie, ici à Ulaanbaatar, c'est assez particulier ce qu'on va faire. On part pour trois jours de trail à vélo, avec l'entreprise du père de mon pote qui se trouve juste derrière moi, qui dessert des vélos de la marque Trek. Le gros camion qui est garé devant, c'est une histoire de dingue. Hier on était avec la communauté française au restaurant. Il y a ce belge avec sa famille qui fait un Bruxelles-Sydney à bord de, du camion qui est juste d'un moi, avec ses quatre enfants et sa femme. Grâce au père de Mathias, il a eu l'opportunité de se garer devant. Euh, donc il part avec nous, en tout cas pour une partie du voyage ici euh, à vélo dans les montagnes en Mongolie. Je crois qu'il disait qu'il avait déjà fait 23 000 km de, près de Bruxelles, il est passé en Europe et après l'Europe il a rejoint la Turquie, euh, le Turkménistan, l'Ouzbékistan. Le Kazakhstan et là il se retrouve en Mongolie. Il lui faut encore le visa pour passer en Chine et avec le camion c'est assez euh, compliqué. Donc voilà comment ça va se passer pendant trois jours. On part avec des guides, un cuisinier et avec euh, les mécaniciens pour tous les vélos. Une opportunité de malade euh, que nous offre bah, le, le père de, de notre pote. Donc on va voir des super choses. Il fait hyper froid et le matin. Je pense qu'on va dormir en tente. On va bien se les cailler. Mais bon, on est parti pour une super belle aventure. Ok, on fait un premier arrêt ici avec l'équipe, avec les vannes. On s'arrêter ici sur cette statue de Gengis Khan sur un cheval, c'est un truc de malade. Je ne sais pas si on va se rendre compte de l'immensité de, de la statue par vidéo. Je vais essayer de lancer le drone et puis on peut... Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut monter sur la tête du cheval. Il va y avoir une superbe vue sur toute la vallée, sur toute la steppe qui est derrière moi. Oh. ce qui veulent venir, oh, il y a des cours et tout. T'es en quelle année 5 ah, Cinquième Et il euh, y en a, ils sont... vous asseyez comment ça, ah, ça, ça tient non, ça Il ouais. y en a un qui s'assieds là, un là et, ouais. et deux là. et Non, là, là c'est une plaque une... ouais. Ah ok. Et la première fois, j'avais roulé un kilomètre avec. Eux vont au contrôle technique et sur leur tour du contrôle technique, ils sautent. Le moteur saute. Et il m'appelle, il me dit bah c'est mort ton camion, euh, c'était vieux, t'as pas, pas de chance, quoi. J'ai ok, j'ai pas de chance, ouais, tu peux ouais. pas me dire que c'est mort. Euh, Je dit non, non, non, non, tu, tu on va ton, à... Non, mais dis l'argent que, que ça va coûter d'aller voir, de comprendre le diagnostic et tout, risque de te coûter cher pour, à la fin, avoir le résultat final, de te dire ouais, c'est mort, mort, quoi. Et c'est pas réparable. Alors, euh, selon la philosophie, ne prend pas non comme une réponse. <rire> Donc, j'ai ouais. appelé un, un, un, un motoriste à Verviers, et euh, alors lui, c'est... C'est lui, c'était... Les mecs, ils font que des moteurs. Donc, et alors, il me dit... Euh, bon, monsieur Delvaux, tout se répare. Hein. Bah, tout se répare. Mais je ne veux pas le camion. Hein. Vous me mettez le moteur sur une palette. Hein. <rire> s'arrête un petit peu ici puis ensuite on va reprendre. Il nous reste encore 20 km à faire encore aujourd'hui. Ça monte bien, putain. Je pensais pas, c'est impressionnant le décor ici enfin, c'est incroyable. C'est incroyable d'être là. petit coin de paradis là. Aux abords d'une rivière, tous les gars du staff ont mis les tentes, ont mis une grande tente derrière moi qui, qui fait office de, de salle à manger avec une autre qui fait office de cuisine. C'est le rêve, c'est un truc de dingue euh, de passer deux nuits ici en pleine nature en Mongolie. On est vraiment déconnecté de tout, c'est vraiment dingue d'être ici je trouve. Bon je vais vous montrer les appartements. Alors, c'est vraiment royal. C'est là où on va passer deux nuits, juste au bord de la rivière. Deuxième jour sur le campement avec tout le monde. On va faire notre deuxième jour de trail jusqu'à un point culminant. Là je crois qu'on s'approche des 1800 mètres aujourd'hui. On est tous en train de se préparer, on va y aller d'un moment à l'autre. La famille de, de Belges ne vient pas avec nous. Ils retournent finalement vers le de Bator pour capter un peu de réseau parce qu'ils ont un problème avec leur ambassade. Ils sont super gentils, ils vont tout mettre sur leur site internet, sur leur blog. Ils vont mettre toutes les informations se rattachant ma chaîne. Donc ça va être super chouette, je mettrai aussi le lien de leur site en mode de cette vidéo et dans la description aussi.